D'accord. Bonjour N'oublie pas de me faire quelque chose Et toi aussi, n'oublie pas de m'amener quelque chose. Tu le Je veux un bon c'est quoi bon, ça, c'est pas bon, ça. Ça ne va pas chauffer. Je suis votre frère. Eh, moi, ouais, le problème, ça ne va pas chauffer. On a pas vu mon mari sortir maintenant. Il vous me touchez comme ça. Je suis, suis célibataire, je vous ai dit. Non, en fait, hein? c est, c est, c est... tu es... Encore... Oui, je veux. Tu viens encore Tu viens encore, Pierre. Tu viens encore? Mm. Tu, tu viens encore? Oui, Tu viens encore? Non, Tu If you don't get it, forget about it. All right. <laughs>